— RPH nous demande quelle stratégie adopter quand votre PEA est en perte globale de 46% avec une perte sur tous les titres. Valorec 91%. Rexel, 20%. Rexel, 20%. BNP, 30%. NG, 43%. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là — ben, on, euh, on essaie de, de faire le tri, finalement. D'abord, on ne on vend pas au plus bas. On ne liquide pas tout son portefeuille du jour au lendemain. Et euh, ce qu'on essaie de faire, c'est de, de concentrer euh, le portefeuille sur les valeurs qui ont une vraie visibilité. Alors euh, Valorec a beaucoup baissé, BNP a beaucoup baissé. Entre les deux, on pourrait penser que de manière spéculative, il faut acheter valorec ça va remonter. Mmh, mmh. Nous, nous préférons euh, concentrer le portefeuille sur BNP. Et donc, acheter on ce a... qui a beaucoup baissé, ce n'est pas toujours une bonne stratégie, non, il faut non, le non. rappeler. Non, mais dans ce portefeuille, effectivement, moi, je garderais les BNP. Mais euh, les Valorec, euh, enfin, je n'y toucherais pas. Je préférerais les sortir mmh. même si c'est très On n'a pas douloureux. parlé du pétrole d'ailleurs, oui. Euh, on parlait des taux durablement bas. Le pétrole, on est parti aussi pour la même chose hein. — Malheureusement, je n'ai pas de vision particulière sur le pétrole. Mais là-dessus, c'est clair que nous ne revenons pas sur les, les, ni les ni sur les services pétroliers ni sur le pétrole. Là, pour les mêmes raisons, en fait. Euh, on est quand même sur... On voit qu'il y a des éléments un peu structurel de, pour, pour la faiblesse des prix du pétrole, et donc ça nous paraît prématuré de revenir dessus. Donc pour répondre à la question, donc quand on a un portefeuille qui a beaucoup dévissé, qu'il soit PEA ou pas PEA, euh, on ne vend pas tout d'un coup, on ne fait pas ça sur un coup de tête, mais on peut faire des arbitrages quand même, quitte à, solder, à se couper un bras aussi, comme on dit Voilà, on ne vend pas tout d'un coup, on se coupe un bras, alors c'est toujours très douloureux, mmh. euh, ça, fait ça, mal ça fait mal, c'est difficile, mmh. et puis avec, avec un bras, on est quand même moins, mmh. moins content qu'avec deux, mmh. Mmh. mais... Euh, non, et je crois qu'en période d'incertitude, de, de, de, de, de, nous, on n'est pas du tout euh, pessimiste hein, sur l'avenir des marchés à moyen terme, en hein, période d'incertitude. On voit bien que finalement, c'est très simple, hein, les, les investisseurs vont sur la qualité, euh, donc on a intérêt finalement à se concentrer euh, sur la visibilité. Deux titres qui perdent 30%, euh, bah, je préfère euh, me couper un bras sur celui qui est un petit peu plus euh, difficile, avec des perspectives beaucoup plus vagues, euh, et euh, revenir sur euh, euh, une visibilité sur les cash flows sur les dividendes euh, je pense que là encore une fois avec ce principe d'efficience hein, des entreprises qui est vraiment très important c'est à dire qu'on va toujours chercher mmh. dans une entreprise à euh, augmenter le chiffre d'affaires et à optimiser le, le, le, le, le bénéfice ça c'est très bon pour l'actionnaire